Antonio est un personnage qui a vraiment existé et qui était mon arrière-grand-père. Mais c'est un personnage que j'ai énormément fictionalisé euh, et qui, euh, dont j'ai fait un personnage charmeur, hableur, euh, opportuniste, détaché, à la fois, donc Antonio est à la fois, je dirais, agité et nonchalant c'est un personnage qui a un problème avec la discipline avec les horaires qui a du mal à accepter le principe de réalité euh, c'est quand même quelqu'un qui a une énorme qualité qui est de tout mettre en perspective euh, et pour moi c'est surtout un raconteur d'histoire c'est un raconteur d'histoire un menteur un mystificateur un mythomane euh, c'est quelqu'un aussi qui a, qui a évolué euh, en fonction, et très influencé par les différentes villes dans lesquelles il a vécu. Donc il, a, il est né à Naples, euh, il a vécu aussi à Constantinople, Istanbul, puis au Pirée, puis enfin à Beyrouth. Et toutes ces villes sont pour moi euh, de vrais personnages, des personnages à part entière, euh, parce que elles correspondent à ce qu'est devenu le, le personnage, elles l'ont en quelque sorte construit elles ont quelque sorte construit ce personnage Naples par exemple est une est une ville qui, qui contient à la fois de, de la grandeur et de la misère c'est une ville la ville de l'incertitude aussi donc qui ressemble au personnage et auquel le personnage ressemble euh, il y a le Vésuve il y a la solfatare qui sont des euh, qui sont des champs de lave en ébullition et, et qui peuvent se réveiller à tout moment et d'ailleurs Antonio, enfant, le répétera souvent à sa mère euh, quand, quand elle lui dira qu'il qu rate trop souvent l'école, euh, etc. Bon, plus tard, euh, bon, Naples, c'est aussi une ville qui a vu naître beaucoup de légendes. Et, euh, et en tant que raconteur d'histoire, euh, Antonio va, va être très, très influencé par cette ville. Plus tard, euh, quand il va s'installer à Istanbul, Istanbul, euh, pour moi, est aussi une ville-monde de la même façon que, que Naples, une ville méditerranéenne aussi. Euh, c'est une ville qui, en tout cas, au moment où euh, Antonio s'y installe, est très instable, parce que c'est la fin de l'Empire ottoman, euh, il y aura le démembrement de l'Empire ottoman, c'est euh, une ville aussi où euh, les communautés euh, italiennes et grecques, donc, la communauté à laquelle antonio euh, appartient vont devoir se remettre en question euh, revoir leur position par rapport à la ville euh, et beyrouth alors euh, beyrouth est aussi une ville euh, instable qui ne l'est pas encore au moment où euh, antonio s'y installe mais on sent les euh, on sent si vous voulez les, les germes de, de l'instabilité à venir pour moi c'est la ville rose c'est une ville à la fois douce et, et toxique bon j'ai oublié le piret alors le piret aussi euh, est une ville euh, est une ville qui qui vit beaucoup de changements au moment où euh, où antonio va y vivre euh, c'est parce qu'il va y passer euh, au moment des euh, de, de tous ces tragique déplacement de population entre la Grèce et la Turquie avec des, des millions de réfugiés et pour moi il y a, il y a quand même beaucoup de beaucoup d'écho par rapport à ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde mais essentiellement au Liban dans notre région du monde j'ai voulu écrit l'histoire d'Antoine, d'abord parce que quand on a la chance d'avoir euh, d'être né dans une famille avec des personnages aussi haut en couleur aussi atypiques, euh, et il faut quand même en profiter ensuite euh, c'est parce que c'est un raconteur d'histoire c'est un raconteur d'histoire et quelque part c'est euh, c'est lui je m'en suis rendu compte bien plus tard euh, qui m'a transmis ce désir de raconter des histoires et euh, et et donc euh, je sais pas c'est quelqu'un qui a un parcours tellement riche à, à des à une période où on voyageait quand même moins qu'aujourd'hui plus difficilement qu'aujourd'hui euh, il a il a traversé plusieurs conflits euh, importants euh, il a été témoin de beaucoup de changements et euh, il il a, il a traversé tout cela avec une certaine philosophie euh, qui, bon, il est opportuniste, bien entendu, c'est un aventurier, c'est un menteur, mais euh, il avait quand même cette grosse qualité qui était de se méfier de, de la pensée unique, euh, de se méfier euh, de tous les nationalismes, bon, c'est quelqu'un qui, quand même, a a eu aussi a vécu des moments absolument incroyables euh, en tant que en tant qu'italien il était mal vu à beyrouth de la communauté italienne parce qu'il n'était pas fasciste euh, quand il y avait des réunions de, de la communauté italienne c'était un des rares hommes à ne pas aller en, en chemise noire il allait en costume trois pièces et malgré ça il s'est engagé euh, durant la guerre d'abyssinie avec l'armée euh, fasciste de Mussolini euh, il s'est engagé en Abyssinie en tant que cuisinier pour euh, tout simplement pour fuir une maîtresse qui le harcelait. J'ai tenu à adopter un mode de narration qui, qui accompagne bien, qui convienne bien au personnage. Et je me suis amusé moi-même donc à, à brouiller les pistes entre la, la réalité et, et la fiction. Euh, D'ailleurs, la, la voix narrative est une voix narrative non fiable. Et qui s'assume comme comme non fiable, qui le dit clairement, qui le revendique. Euh, c'est un peu c'est un peu une narratrice. C'est comme si la narratrice euh, s'avançait en montrant sa subjectivité du doigt. Donc il y a des approximations, il y a des hésitations, il y a des euh, des choix arbitraires, et, euh, et je le dis clairement. Euh, en même temps, euh, je me suis beaucoup amusée à jouer sur les genres, j'aime bien mélanger les genres. Donc il euh, y a, a, a l'autobiographique, il euh, y a le documentaire, il euh, y a la fiction bien entendu. Et à plusieurs moments du récit, euh, le lecteur ne sait pas très bien dans quelles eaux il, euh, il navigue. Et euh, c'est quelque chose que j'aime bien en général, euh, ce jeu dans, dans la narration. Non, sur le plan sur le plan graphique j'ai beaucoup joué sur euh, le code couleur parce que j'ai euh, je travaille avec des nuances de gris et, euh, et j'ai voulu donner à chaque à chacune des villes euh, dans laquelle antonio a vécu un code couleur bien précis euh, qui euh, d'abord ça m'a permis de, de caractériser la ville chacune des villes et puis euh, je crois que ça aidera le lecteur à se retrouver euh, à se repérer un peu, donc il y a le jaune de Naples qui s'appelle tout simplement le jaune de Naples, le jaune ocre de Naples. Euh, il y a le bleu et le jaune pour Istanbul, euh, le bleu pour le Pirée et le rose et le bleu pour, euh, pour Beyrouth. Euh, sinon, donc pour contrebalancer, pour équilibrer un peu euh, tous ces jeux narratifs qui sont qui créent un peu d'instabilité, dont peut-être dans la lecture, euh, j'ai opté pour. Côté mise en page pour euh, pour quelque chose d'assez classique pour un en fait j'ai adopté un gaufrier euh, modulable classique à neuf cases ce qui fait que j'ai entre une et neuf cases par euh, par page et ça me permet d'avoir une structure assez solide une base assez solide à la narration j'ai tenu à avoir euh, une documentation à m'appuyer sur une documentation très solide pour euh, pour tout ce qui est euh, conflit historique, conflit, euh, pour tout ce qui est histoire avec grand H. Tout simplement parce que je ne pouvais pas me permettre de, de dire n'importe quoi et de faire des bêtises. Euh, par contre, autant je me suis appuyé sur une documentation riche, autant je me suis permis, pour tout ce qui est petite histoire, euh, de combler les trous, les vides, en inventant et en, en m'amusant. Les ellipses euh, que j'ai euh, créées, euh, elles correspondent au moment important du parcours d'Antonio d'abord et au moment important pour moi. Euh, C'est-à-dire que la dernière ellipse, euh, l'avant-dernière ellipse, pardon, est celle où le personnage de, de Michel, qui est mon personnage bon, fictionalisé aussi quand même, euh, apparaît pour la première fois. Euh, la dernière ellipse est celle qui correspond à. C'est celle qui correspond à l'épilogue, quelque part, à la période où Antonio va avoir son premier coma diabétique, où il va se mettre à délirer, et où, quelque part, euh, ces histoires vont, vont rejoindre la, la réalité, et vont se mélanger à, à la réalité. Euh, J'ai fait les ellipses aussi, tout au long du récit, parce que, pour moi, chacune des villes euh, que traverse Antonio va... Va le faire grandir va le faire évoluer et donc c'est un peu comme ça que, que j'ai construit le récit raconter des histoires en tout cas pour antonio euh, il de lui a permis de, de vivre tout simplement il a vécu à travers ces histoires qu'il raconte euh, et euh, et personnellement je me suis rendu compte en en créant ce récit en l'écrivant donc à travers le processus d'écriture mais surtout à travers le processus du dessin qui est beaucoup plus lent que l'écriture à quel point euh, le personnage d'antonio avait été important pour moi euh, parce que euh, je me suis rendu compte donc en cours de route euh, qu'il qu m'avait transmis ce une petite partie de sa mythomanie peut-être et en tout cas le désir de raconter des histoires et en quelque sorte la fin bon je vais pas la dévoiler mais euh, mais la fin euh, c'est un peu c'est un peu la fin de l'enfance pour euh, pour moi c'est un peu la fin des histoires et, euh, et à partir du moment où c'est à partir du moment où on ne va plus lui raconter d'histoire que le personnage de michel sait qu'elle en racontera peut-être elle-même un jour il y a plusieurs planches qui qui m'ont marqué euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé la vie l'arrivée à, à istanbul parce que pour moi c'est bon c'est une planche très pure très épurée euh, pas très chargée en décor euh, mais où euh, je crois que j'ai réussi à mettre quand même euh, tout le défi euh, que que le jeune Antonio qui a 17 ans à l'époque euh, se lance et puis toute l'ouverture d'esprit qu'il a toute sa liberté aussi euh, et puis tout le regard amusé qu'il pose aussi sur euh, sur le fait qu'il va quand même aller rencontrer le sultan Mehmet V euh, Mehmet Rechad euh, qui est un des derniers sultans de l'Empire ottoman euh, qu'il va devenir son protégé quelque part qui va devenir son ami même euh, et là, ce n'est pas une histoire, c'est-à-dire que c'est quelque part la seule histoire euh, pour laquelle euh, Antonio a toujours insisté pour dire qu'elle était vraie. Donc il était embêté du fait que le sachant menteur et euh, mythomane, on le croyait rarement, mais là, il a vraiment insisté pour, euh, pour dire que cette histoire était vraie et que le sultan avait vraiment été son ami. Et donc c'est à la fois ce mélange d'ouverture, de, de, de regard critique, euh, de, de liberté totale qui, qui m'a beaucoup plu dans cette partie du récit. J'aime beaucoup la fin aussi. Ce n'est pas le premier album que, que je réalise avec, euh, avec Théron dans l'eau. Euh, Toutes les mers, mon premier roman graphique publié en France, avait déjà été publié par eux. Euh, je les ai choisis parce que j'avais besoin à distance, à partir de Beyrouth, d'enthousiasme. Et, et c'est vraiment une maison d'édition qui, qui a manifesté beaucoup d'enthousiasme euh, pour mon travail et qui m'a fait confiance. Donc euh, voilà, c'est essentiellement sur euh, ces, ces bases-là que s'est construite notre, notre relation.